Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur l'épisode 5 de Medieval Dynasty du let's play que vous m'avez demandé de faire. Donc, euh, pendant que j'étais en train de upload la vidéo précédente, en attendant de vous la poster, puisque je vous les enchaîne là, parce que vous êtes impatients de voir la suite de ce que je fais. D'après ce que j'ai pu lire dans vos commentaires, et merci beaucoup pour tous vos commentaires et à votre soutien. Euh, J'en ai profité pour étudier comment j'allais faire mon village, y réfléchir. Et j'ai décidé donc euh, que mon village partirait par rapport à la maison que j'ai mis ici. Je, ce que je veux dire, c'est que je calcule qu'il va falloir que je mette une barricade qui va partir d'ici à peu près hein, du pont on va dire là parce que la maison niveau 3 va être beaucoup plus grande et remonter comme ceci voilà à peu près histoire de vous montrer voilà on va essayer de faire comme ça je garde toujours dans mon village des, les buissons de, de bai voilà pourquoi parce que bah, ça me sert ça me sert tout simplement et on va plutôt partir donc sur les sur des maisons donc là il y aura tout ça, là ça sera barricadé, avec les grandes rambardes qu'on peut débloquer maintenant. Et ici effectivement dans l'alignement hein, de, la, de, de là, comme ça, hop, on fermera jusqu'ici pour les bandits. Comme c'est au village du Nigos. En face ici de ma maison, puisqu'ici il y aura les barrières ici, ici et ici. Ici, je vais mettre une autre maison, et j'en mettrai une autre à côté, et j'en mettrai une autre à côté. Et pareil ici, et je vais développer mon village plus vers l'intérieur des terres ici. C'est-à-dire que je vais mettre les champs, des champs à peu près à chaque fois, je les centre, voilà, à peu près au milieu du village. Ici, je mettrai tout ce qui est stockage, bar, euh, la barne, j'insiste avec ma barne, hein. la grange, euh, le stockage de nourriture, Ensuite, ici, ce sera plutôt euh, les champs au centre. Les animaux, je les mettrai un petit peu plus haut. Le, le, les chasseurs, je les rentrerai un petit peu plus dans la forêt, quitte à ce qu'ils soient en dehors du village. Pareil pour le bûcheron. Et ensuite, euh, eh ben, je mettrai un coin euh, animaux. Donc, ce sera plus derrière les champs, on va dire ici. Il y aura peut-être une ou deux maisons pour ceux qui s'occupent des champs ici. Ici. Si on met, euh, ceux qui s'occupent des champs, pardon, des animaux, voilà, qu'ils ne soient pas trop loin euh, de leur boulot, c'est plus simple. Et ensuite, eh bien, on fera un coin avec la taverne, etc. Et un coin, tout ce qui est forge, artisanat, etc. Mais euh, voilà, après, il faut voir, le terrain n'est pas plat entièrement. Vous voyez, là, il y a des cailloux, je ne peux même pas les miner. Alors, peut-être que celle qui aura l'abri d'excavation de pourra faire quelque chose pour ces gros cailloux. On verra ça, mais enfin, ça ne les enlève pas quand elles piochent. Et comme moi, je n'ai pas l'option de pouvoir le piocher, ça risque peut-être m'empêcher de, de mettre certaines choses. Mais ça, on a le temps de voir. Mais voilà, vous voyez, il faut se faire le plan d'avance. Donc, on va s'étaler plus vers là. Voilà. Donc là, la nuit est tombée. On est à autre premier hiver. Autre chose que j'ai fait aussi, euh, ce rien de... de, de voilà, vous voyez, tu vois, j'allais dire. Vous voyez ces gros cailloux-là, je ne pourrais rien y faire. Ils vont rester dans le village, donc... Euh, J'en profite pour ramasser des pierres parce qu'on les voit super bien euh, la nuit, Là, on n'a pas besoin de torches. J'en profite pour faire un stock de batte, de bat, un, stocka, un, stock. oui, un stockage, un stockage, un stockage sans stockage en fait. Ici, j'ai rangé un petit peu le petit bazar, c'est-à-dire que j'ai coupé mes rondins, mais j'ai essayé de les regrouper au max. Vous voyez ici, il y en a 63, ici c'est ce que j'ai coupé. Donc j'essaye de me faire un petit stockage d'avance de bois, de planches, les planches on les a volées, hein, c'est pas trop foulé, euh, de pierres, etc. Euh, non seulement pour mes outils qui pètent, mais aussi euh, ben, en prévoyance de, des constructions, voilà, de la future maison que je vais construire là en face, de tout ça. Donc euh, voilà, donc j'hésite pas à ramasser, et, euh, parce que là c'est là où on les voit le mieux, les pierres l'hiver. Donc je vais me faire un petit stockage. Donc, euh, j'ai mangé aussi la viande parce que, ben, j'avais, il avait faim. Le petit pépère, il avait faim. Donc, euh, automatiquement, ben, j'ai mangé la viande. Donc là, quand le jour va se lever, euh, j'ai absolument pas de nourriture sur moi. J'en ai plus. On a quand même des sous. Donc, à la limite, si on est en galère, on peut toujours aller acheter les pains plats qui sont à l'auberge. La, à Et... Euh, et puis, on va essayer de... On a détruit donc le champ dans l'épisode précédent. On a trouvé une nouvelle dulcinée. Et euh, donc, dans cet épisode, ce qu'on fera, c'est continuer. On essaiera de trouver les deux renards qui nous manquent en allant à Baranica et à Branica. Puisque, comme vous le savez, on a changé de dulcinée. c'est plus la même. On a trouvé un niveau 3 euh, en champ et en artisanat. Donc, euh, je suis désolée pour... Euh... Pauline, elle ne s'appelait pas comme ça. En fait, je suis désolée pour euh, la première là qu'on a draguée chez Unigos, hein, qui était niveau 2 et niveau 3. Là, on a trouvé deux niveaux 3. Autant prendre celle-là. Voilà. Donc je ne lui construis pas la maison par avance. Puisque je n'ai pas de chambre. Donc euh, elle ferait quoi la pauvre Elle, va, elle, va, elle va s'ennuierait complètement. quoi. Donc euh, je. Ne construis pas sa maison par avance. Et euh, on la prendra quand la demoiselle sera prête à nous épouser, n'est-ce pas hein Puis moi, je suis pas du genre à traîner. Euh... Alors, je vous avais dire, ah bah ben, si, tu traînes, tu, tu fais ton mine -myper etc. Oui, je fais le mine pertuit, mais le mine est une source de revenus. Donc, les bâtons, ce n'est pas ce qui manque. Hein. Mais bon, je nettoie ma zone pour justement anticiper. Et ne pas être bloqué au moment où je vais vouloir construire, euh, ben me dire, ah ben mince s'il me manque des bâtons, ah ben il ben s'il me manque des troncs d'arbres il me manque des cailloux pour la maison, euh, voilà, y être en galère, euh, voilà. Donc euh, je préfère moi me faire un petit stock d'avance, surtout que l'hiver c'est la meilleure période pour faire ça. On trouve les pierres partout, etc, etc. Donc euh, là, moi, je commence à avoir faim, je commence à avoir soif. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter les petites pierres, mais par contre, je vais les poser, je ne vais pas les prendre avec moi. On va prendre la lance et on va se diriger vers... Euh, hop, et hop. Alors, on a même quoi de faire la maison, si on veut déjà. Hein. Donc, on va se diriger euh, avec nos lances vers Baranica et de Baranica. Vu que c'est un jour suivant, on pourra parler à notre dulciné. En essayant de ne pas mourir sur le chemin, bien sûr. Donc, on va boire un coup. Vendre nos mines-pertuis. Essayer de tuer la... ben, des animaux. Si c'est pas des renards... Euh... Alors, attendez. Hop, Je vais mettre dans le journal la quête. Hop on n'a pas de quête secondaire non pour l'instant. Toujours une e-gosse pareil, Alvin pareil, donc c'est ça. On essayer de trouver nos renards, mais en hiver c'est plutôt pas ça qu'on trouve. Hein, les renards, hein, je crois qu'ils hibernent en hiver. J'en sais rien dans le jeu. L'ours lui par contre il sort. Donc euh, faire gaffe surtout qu'il fait nuit. Donc je vais pas me surcharger. Euh, on va aller à. On va chasser un petit peu. Donc, je, hop, je laisse tomber la manette. Euh, je regarde bien vers où je vais. Je ne vais pas du tout là. C'est, légèrement comme ceci. Alors, on fait gaffe. On n'y va pas à la bourrin. Donc, vu que je tourne cet épisode suite à l'épisode numéro 4, hein, je crois. Euh, effectivement, je n'aurai pas le retour de vos commentaires. Donc... Euh, pour l'instant, je fais tout avec vous j'ai peut-être me couper, combien j'ai de lances hein? et surtout dans quel état elles sont alors j'en ai 4, 5, 6 4, 5, 7, ouais c'est bon Bon, j'en ai 4 à 75% mais bon, ça va, ça passe au cas où, on ne sait jamais alors euh... bon, là-bas il y a des biches mais ils ont... ou c'est un loup, je ne sais pas là-bas ce que j'ai vu mais ouais, on s'en fout. Il y a des jeux, euh, quand, vous leur, euh, quand vous leur jetez une flèche ou quoi que ce soit, euh, une lance ou autre, euh, ça fait des saignements et ils meurent un petit peu plus tard. Ouh là, mais je ne vais pas du tout dans le bon sens. Baraninka, Baranika, hop, hop, voilà. Euh, ça, ça, ça, leur provoque des saignements et ils finissent par mourir. Là, c'est pas le cas a hein, celui-là. Donc, euh, hop. ici, on a un sanglier. On va se le faire parce que bon, on a besoin de nourriture l'hiver. Faites gaffe au sanglier parce qu'il y a souvent. Je sais pas, la maman fait des jumeaux, des triplés, d'accord Et euh, souvent, il y a le petit frère qui est pas loin. Donc, euh, faites gaffe. Des fois, ils tout... ils, sont... ils sont rarement seuls. Hein. Voilà. Ben, on a de la viande, déjà. De la fourrure. Voilà, Vous voyez le petit frère, là-bas Ou c'est un loup Non, c'est le petit frère. Il n'a pas aimé que je le tue, mais tant pis. Pour toi, tu vas y passer aussi. Hop. Voilà, maman fait souvent des jumeaux, des triplés et, euh... Résultat du topo, ben, euh, quand vous attaquez le petit frère, bon, sur le coup, l'autre ne vient pas. Mais euh, après, ben, quand vous êtes en train de le dépecer, euh, le jumeau ou le triplé, il arrive. Hein. Alors, il faut faire gaffe. Voilà. On, a 8, on a 8 viandes en tout. Donc là, j'arrête la manette. Je repasse là. Bon, je ne pense pas qu'à cette époque-ci, on va trouver des renards. Hein. Je vous le dis, cache. Je ne pense pas. Tout sauf ça, hélas. Est-ce qu'on qu pourrait. Ah, on n'a pas débloqué le feu et j'ai pas envie de mettre un point là-dedans. Est-ce euh... qu'il y a d'autres bébêtes hein, qui voudraient nous embêter sur le chemin là Je vous attends. Non. Ça n'a pas l'air. Et c'est là où je vais me faire croquer les fesses. Et je dirais ah, ben si, il y en avait un, mais il était derrière, je ne l'ai pas vu. Alors... On va aller là. On va regarder. Alors, oui, pendant que donc la, la vidéo, j'étais en train de la, de la préparer, j'ai débloqué, du fait de couper des arbres, j'ai débloqué l'abri à bois. D'accord Donc euh, on pourra le poser, on pourra se faire les planches et tout. Et euh, voilà. On pourra me faire même deux maisons l'hiver passé euh, pour euh, prendre un couple. Une pour les champs, admettons, euh, euh, puisqu'on a la grange. Une pour les champs. Et une, donc on va avoir le stockage à faire. Là, par contre, on va avoir du boulot sur les épisodes suivants. Voilà. Et euh, la couture, je ne l'ai pas encore débloquée. Si, j'ai débloqué la couture 1 faire la, la, la couture 1 puisque j'ai 128 points il faut avoir 100 points pour pouvoir euh, débloquer la couture donc on peut faire l'atelier de couture où on mettrait notre futur dulciné et on peut faire une autre maison pour accueillir un couple donc on, on les mettrait un à l'abri à bois et l'autre au champ donc il va falloir qu'on commence à regarder euh, au niveau des pnj un pnj s'il pouvait y être 3 en excavation puisque pour couper le bois c'est l'excavation. Si on regarde euh, les compétences, euh, ici, un bûcheron, voyez Donc, euh, voilà. Voir si ce, euh, Au moins un 3 là, et un 3 en champ pour, pour, pour le champ. Alors, on va regarder ici ce qu'il y a. Bien sûr, si j'en trouve un, vous pensez bien que euh, je vais le noter et dire bon, bah, lui, il est niveau 3, je viendrai le chercher ici, quoi. Enfin, apparemment, ici, euh, ils n'ont pas l'air. Il y, de... il y a un vendeur, mais on fait toujours notre petit tour de voleur que l'on est. Bah oui, c'est le début. Après, on ne vole plus, mais au début, on vole. On vole. Et là, c'est compliqué parce que c'est vraiment très petit. Et ils sont vraiment au centre. Donc, c'est plus compliqué. Donc, on va aller voir. Ouais, il y a la quête ici. Là il n'y a que dalle. Alors lui il aurait une quête apparemment puisqu'il bouge. Hop allô, euh, allô, je vous parle, monsieur. Alors, avez-vous une minute? Récemment, je me suis mis à la chasse. Plus deux. Au moment de notre diplomatie, le travail. Moins cinq, il n'a pas aimé. Puis je vous ai des normal. Euh, alors. Au secours, j'ai un trou dans le toit. Euh, je vous donnerai ce don. Alors là, c'est qui tout double S'il me demande des planches, je suis un peu mal. Je n'ai pas construit l'abri à bois. Mais bon. Euh... On va voir ce qu'il veut. Si c'est une, une quête fail, c'est-à-dire qui est... qui échoue parce que je n'aurai pas ce qu'il faut, c'est pas grave. Vous, vous inquiétez pas. Si ça vous arrive, ça ne vous enlève, ça ne vous enlève pas de point de dynastie. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut 16 bâtons. Oh, c'est tout Tu veux 16 bâtons? Allez, 16 bâtons Allez, hop. Un. Alors, C'est Pas grave. Parce qu'il manque les bâtons. Je croyais qu'il allait me demander des... J'avais un petit peu peur qu'il me demande des planches. Pour être honnête avec vous. C'est bon, on a ce qu'il faut. Alors, euh, Léopold, il est où euh, Ici. Tiens. Nadar voilà ça c'est fait et l'autre quête c'est la vendeuse et elle roupille donc je vais pas tenter de la réveiller ça sert à rien hop si j'essaie de lui parler ne ouais, va pas Ah pas. maison on est ici il défonce ça ils ont des noms quand même assez tordus, hein. je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont des noms assez tordus. Vous me direz ça quand j'aurai posté la vidéo, si vous trouvez leurs noms relativement tordus comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici C'est quoi ici Ici, c'est les moutons. Non, on n'en est pas là, mais enfin, vous voyez, un bélier mâle, puisque maintenant la reproduction est dans le jeu. Donc, il faut, faudra vous prendre un mâle et une femelle. Donc, vous euh, voyez, 3005 la femelle, 3005 le mâle. Comme je vous avais dit, moi j'ai eu un petit agneau qui est né. Mais euh, voilà, 3005, 3005, il faut compter 7000 pour les deux moutons. Hein, voilà. Alors, on va aller voir, euh, on va aller là-bas. Il n'y a pas de quête, mais on va voir si notre dulciné veut nous parler. Je me suis coupé. Ça. Je ne peux pas courir. Pourtant, euh... je vais passer comme ça. Voilà. Beaucoup mieux. Alors. On va voir un petit coup là. Et puis, on va se consacrer un petit peu à mettre en place après le village selon la quête. Si c'est une longue quête, ben, alors, je me méfie parce que dit, je l'avais vu là en hiver, hein. Normalement, ils hibernent un ours l'hiver, mais pas dans ce jeu-là. Chez eux, ils hibernent pas, les ours. Donc, on va se ramasser. Vous savez quoi On veut des sous. Voilà, et niveau 1, on en survit encore. Un point en survie encore. Voilà. Tout ça, parce que je récupère des pierres, des machins d'hiver. J'ai commencé à récupérer, quand on coupe les arbres, là, on voit super bien les plumes qui tombent. Et euh, j'ai commencé à les à en ramasser pour les revendre. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. j'ai pas la forge, etc. Il fait nuit, là. Tout le monde elle euh... ouais, Le Teddy, je l'avais vu par là, hein, l'hiver. Hein, donc, euh, je fais gaffe. Je jamais vu euh, à la grotte, là. Jamais. C'est pour ça que je vous conseille de prendre plutôt cette grotte-là. Hein. Hop, le bâton. Alors, on va aller voir Cunegunda Kunegunda Hop là, il y a eu un petit frise là. Cunegunda. Alors. Cunegunda. Alors, avez-vous une minute non. Non, non, non, non, non. Question piège. Je peux vous dire quelque chose, mesdames ben, J'admire. Alors, c'est qui tout ben hein, là hein hum, hum. On tente, mais je risque de perdre des points hein, si elle le prend mal. Hein. C'est Voilà, moins de deux. Elle, elle, les questions, parfois, vous voyez, les trucs de franchise et tout, faut faire attention. Euh, là, je crois qu'elle va plus vouloir me parler. Non. Elle a besoin de temps pour réfléchir. réfléchir il ouais, n'y a rien donc on est venu parler à notre cuneigunda envoyez ah, qu'est-ce que c'est ça ah, il vient jusque là quand même hein. d'accord je voulais essayer de voler là mais s'il si me fait le demi-tour pivot je me fais choper non je n'ai pas de demi-tour pivot ah, ça coupe bien. On va regarder s'il y a quelque chose dans le... Là, je me fais voir. Là aussi. Là, non. Il n'y a rien. OK. Bon, on va revenir euh, vers l'autre village. Hein. On est venu par à notre destinée. On a pris un râteau. On a besoin de réfléchir. Laissons-la réfléchir. De la brusque compasse, petite... Je parle pas du tout. Il va vachement loin, lui. Hein euh, c'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Bon, allez, hop. On va là-bas. Pas de dédila. Non. Par contre, je commence à avoir super faim. Ça, c'est ennuyeux. Parce la viande, elle n'est pas cuite. Hein. Ce que je pourrais débloquer, c'est le feu de camp. Mais ça, ça m'embête de faire ça. De l'acheter. On va mettre notre compétence. Alors, c'est en survie, toujours. Ah, je sais plus le mettre. Allez, ben, en survivant, solide comme un chêne. C'est 20% de santé en plus. Survivant, euh, on va mettre niveau 2. Ouais. On va le mettre là. Voilà, comme ça, on est plus costaud. On est plus, costaud. Il est plus fort on est plus fort on est plus fort on va ramasser des petits bouts de bois comme ça on les revendra hop c'est pas le bois qui manque l'hiver. Alors après il y a une solution aussi comme je vous avais dit depuis le, le patch faire des, des, des, des haches en, en pierre etc et les couteaux en pierre comme on faisait au début du jeu au, ça a changé, donc ça ne vaut plus le coup. Par contre, il y a un truc euh, qui est bien, c'est quand vous avez, euh, alors comme je vous disais, l'atelier. Mais attention, quand vous faites la forge, l'atelier, vous en servirez plus. Donc, cassez-le après. Dans l'atelier, euh, vous avez la possibilité. On va le voir tout de suite, je pense. Euh, ou alors, il faut que j'ai posé l'atelier. Je ne sais plus. Je ne vais pas le voir là. Euh, je ne pense pas. Euh, dans l'atelier. Non, on, vous pouvez. On, je, il faut que je pose l'atelier. Dans l'atelier, quand vous allez sur la table, vous avez euh, la possibilité de, de faire euh, des toutes petites pierres avec une seule pierre. Une, une pierre va vous donner cinq ou six petites pierres et elles se revendent une pièce à l'unité. Donc ça par contre, oui, vous pouvez le faire, c'est rentable. Euh, vous prenez un caillou, vous en obtenez six petits cailloux, ça ne vous sert pas à vous, hein, c'est juste à jeter par exemple sur sur un animal mais j'ai pas testé à le jeter dessus mais euh, ça sert à ça normalement et euh, par contre si vous les revendez des petites pierres comme ça là oui c'est tout bénéf pour vous hein. donc euh, hop une pierre ici fais gaffe quand même aux animaux machin hop j'attends pour la quête Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si le jour se lève. Mais à ce moment-là, je vais moi, continuer à ramasser des cailloux, des petites pierres et tout pour revendre. Et je vous retrouve quand, euh, quand euh, le, le jour s'est levé, que j'ai pris la quête et on l'a fait ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, le jour s'est levé. Euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à ramasser des bâtons et des cailloux et je commençais sérieusement à avoir faim. Or, euh, quand on est au milieu de nulle part comme ça, euh, le problème c'est qu'il faut... Euh, c'est pas ça que je voulais faire. Le problème c'est qu'il faut aller dans l'inventaire et dans la technologie. Je ne sais plus exactement où c'est. On a un petit feu de camp à débloquer ici. Voilà. Feu de camp en bois pour 30 pièces. On aurait pu débloquer le, le, le petit feu de camp, on se le fait n'importe où, j'aurais pu faire cuire ma viande. Le problème étant que je me suis dit, bon, c'est euh, pas la peine d'aller claquer 30 pièces pour le moment. Euh, je me suis dit, donc, téléporté jusqu'à euh, le début du jeu, comme on fait quand on fait se débloquer. Je suis allé au village du Nigost, j'ai vendu tous les bouts de bois... Euh, que j'avais ramassé, j'en avais plus de 200, donc euh, voilà, on est passé à 1964 pièces, euh, et j'ai acheté euh, trois petits pains plats à, à l'aubergiste, du Nygost, et euh, comme ça, je me suis remis à, à peu près correctement, et en revenant, j'ai euh, un renard qui a croisé ma route, le pauvre malheureux, euh, je l'ai quick, donc il nous reste un renard à tuer, et donc je vous reprends, où je vous avais laissé, c'est-à-dire, euh, ben je sais plus, c'est Branica ou Baranica, à chaque fois je mélange les deux noms, c'est Baranica, donc où on va prendre la quête. Donc je suis allée parler aussi à Branica, euh, vite, à Branica, à notre futur fiancé, hein, le niveau 3 qu'on a trouvé, et euh, elle réfléchit toujours. Je lui ai causé une fois, et je suis encore tombée sur une des questions euh, qui sont un petit peu qui tout double, ça m'a fait perdre moins de deux. C'est pas énorme, mais c'est moins de 2. Donc après, elle voulait plus nous parler. Elle, elle marquait, je vais réfléchir. Voilà, donc, euh, j'ai fait tout ça euh, pendant, que, euh, pendant que je vous ai laissé, euh, pendant euh, la, la, la, la petite pause. Et je vous reprends donc à Baranica pour faire la quête. Alors, qui sait qu'il y a une quête Donc là, sur moi, je n'ai absolument rien à vendre. Hein, si je ne me trompe pas. La fourrure, on la garde. Les pierres, on les garde. Euh, et euh, vous voyez, j'en avais acheté trois. J'en ai mangé deux parce que j'étais vraiment en rouge pétard là. Si je vais mourir, ce serait dommage. Donc, euh, voilà. J'ai fait ça pendant euh, le, le, le court moment où je vous ai quitté. Je vous reprends. Donc, on va aller voir la personne qui a la quête. On va appuyer sur Alt. Hein, qui c'est qui a une quête Alors, ici, on a Norbert. Alors, là aussi, Norbert. Il vend du chou, on le sait, de l'engrais, des graines de chou. Donc, à Baranica, vous n'avez qu'un seul vendeur, c'est Norbert. Comme ça, je ne vous ferai pas une vidéo où je ne vais faire que parler. Donc, vous avez Norbert qui est à, Barani, euh, à Baranica. Lui, il vend les choux, l'engrais, les graines de chou, la laine et la nourriture pour animaux. C'est le seul vendeur. À côté où on a notre dulciné, je vous fais les deux, notez-vous-le sur un papier. Et je vous le ferai à chaque village, comme ça, ce sera plus simple. Hein. Et à Branica, donc c'est Lubomira qui est la tisseuse qui vend. Elle vend des sacs pour pouvoir qu'on puisse porter plus sur nous en cuir. Mais ça, on peut se le faire nous-mêmes. Du fil de laine, de la, des graines de lin, du lin carrément et des tiges de lin. Alors, ce qui serait intéressant peut-être, c'est qu'au niveau du champ, on va faire on met des graines de lin pourquoi puisqu'on va mettre la couture d'accord donc je pense qu'on va acheter, on, on ira acheter des graines de lin après on a la possibilité aussi mais pour ça il faut avoir la grange pour une fois je vous ai pas dit la barne euh, la grange et à ce moment là vous achetez du lin que vous transformez euh, dans la grange là où il y a le à, à côté de là où vous faites la farine pas côté engrais pas côté coffre mais là où à côté de vous faites la farine vous, vous prenez carrément le lin, vous allez le, le battre, donc ça va vous faire monter euh, le, votre niveau euh, au niveau des cultures de faire ça, et euh, vous allez obtenir des tiges de lin. Et ces tiges de lin, vous les donnerez dans la couture. Donc on, prend, on, on ira on, avant de, on va prendre la quête, on va faire la quête. On prendra euh, quelques graines de lin d'avance, et quand on refera le champ, on mettra. Euh, on verra comment on va organiser ça en fonction de la, de la saison, après avoir payé nos taxes, hein, comme d'habitude. Je pense que les, les, le, les prochains épisodes, une fois que l'hiver sera terminé, euh, ou même euh, là, on va commencer un petit peu dans l'épisode dans suivant, je pense, euh, à mettre la grange, à mettre le, le, les bûcherons, et, euh, etc. Je, on va voir comment on va calculer ça. Donc euh, déjà, mettre le bûcheron, ça c'est sûr, euh, donc, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est un ex, qui soit en extraction, comme je vous l'ai dit un, un, euh, avant la coupure, niveau 3, et trouver euh, une, euh, une niveau champ, niveau 3. Alors, je ne sais plus si celle qu'on avait dragouillée à, chez Unigoss, était niveau 3, mais on verra ça de toute façon. On n'y est pas encore. Là, l'hiver, on va tenter de payer nos taxes comme ça. Moi on a de bâtiments, moi on a de taxes. Plus vous aurez de bâtiments, plus vous allez en poser euh, plus vous allez en construire, du moins avant le paiement des taxes, euh, de, vos, de, de votre début de partie, euh, plus vous allez mettre un champ, euh, une maison, deux maisons, euh, vous allez construire le stockage de nourriture parce que vous l'avez débloqué, etc., etc. Plus vous allez poser de bâtiments, plus vous allez poser de champs, plus vous aurez de taxes à payer. Et en début de partie, ce n'est pas ce qu'il faut faire. L'argent, il est dur à gagner. Donc, calculez bien tout ça, réfléchissez Voyez comment vous allez organiser votre truc. Moi, en début de partie, je vous conseillerais plutôt, soyez tout seul, ayez votre maison, draguez votre du ciné, Et une fois que vous l'avez bien dragué et que vous, vous avez euh, dans la parenthèse, d'un côté dragouille de l'affaire, euh, que vous avez un bon pourcentage de réussite qu'elle accepte de se marier avec vous, ben à ce moment-là, elle va rejoindre directement votre maison puisque vous serez marié avec elle. Donc, la deuxième maison que vous construirez, ce sera pour les PNJ. Euh, donc, un homme, une femme, toujours un. Hein. Ne mettez pas deux hommes ensemble. Ne mettez pas non plus un seul PNJ dans une maison. Faites toujours par deux parce que sinon, son moral, il va être, pff, il va être à zéro. Pourquoi Parce qu'il est tout seul. Ou elle est toute seule. Donc, prenez un homme, une femme. Donc, calculez. Qu'est-ce que je vais poser en premier Qu'est-ce que j'ai le plus besoin en urgence Voilà. Essayez de calculer tout ça <coughs> avant de poser tous les bâtiments parce que vous les avez débloqués. Ce n'est pas parce que vous débloquez un bâtiment que vous devez automatiquement le construire dans l'immédiat. Alors certes, vous allez me dire, oui mais tu comprends, si je pose le machin, ça, fait, ça, me, fait monter mon, ça me fait monter les autres bâtiments, les débloquer. Oui, je suis d'accord avec vous, vous les débloquerez plus vite. Mais est-ce qu'il vaut mieux aller plus vite et payer plus de taxes et galérer au niveau sous Ou est-ce qu'il vaut mieux y aller plus prudemment avoir moins de taxes à payer et être tranquille. Là, c'est vous qui voyez dans la balance. Moi, personnellement, de, de ma façon de jouer et où j'en suis dans mes parties. Et quand vous venez me voir dans les lives et que vous me dites, mais comment tu fais Ils sont tous heureux. Pourquoi ils sont tous en envers Pourquoi c'est des niveaux 10, des niveaux 5 Pourquoi tu as. Voilà. De, tout simplement parce que j'ai ma façon de jouer et je vous la partage. Elle a l'air de vous plaire. Vous vous m'avez demandé cela je fait, je vous le fais. Mais voilà, je vous donne mes conseils. Après, vous les appliquez. Vous ne les appliquez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Chacun dans ce jeu, de toute façon, n'importe qui que vous regarderez, on n'a pas du tout les mêmes façons de jouer. Vous ne retrouverez aucune partie similaire. Il y en a, ils vont tout construire d'un seul coup. Il y en a, ils vont prendre leur temps. Ils vont être encore plus longs que moi. Il y en a, ils vont être un petit peu plus rapides. Ils vont faire d'autres choses. voilà Chacun a sa façon de jouer bien propre. Vous ne trouverez jamais aucune partie similaire au niveau de façon d'organisation de village, au niveau de la gestion, euh, je veux dire, qu'est-ce que je pose en premier, euh, qu'est-ce que je recrute comme penji Il y en a, ils s'en foutent, ils vont les prendre niveau 2, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Pff, je prends parce que j'ai besoin. Non, moi, je préfère prendre mon temps. Et au moins, niveau sous, ce qui est le plus dur pour s'en sortir, ben, je préfère y aller mollo. Voilà, donc on va continuer. On va faire euh, notre quête. Alors, qui est euh, ici On a qui on a You, je sais pas trop quoi. Je sais pas si on leur a parlé à ceux-là. Huberta et lui, il est quoi Alors, il va me falloir un homme bûcheron. Donc, lui, deux. Ah, c'est pas bon. Et Elle, elle n'est pas recrutable. Pourquoi elle ce retourne du feu, alors, Huberta, là Non, elle va. Bon, c'est Lec qui a une quête. Alors, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, Lec, il est où il est où Il est dans la baraque, à tous les coups. À tous les coups, voilà. Ah Regardez ça Ça y était pas, les chariots Est-ce qu'on va avoir des chariots comme ça pour porter les... Mais où Je n'ai pas rêvé, lui. Les chariots pour porter des... Ça me fait penser à un traîneau pour, euh, pour, pour. Vous savez où on peut mettre les bûches dedans Ça y était bas, ça Je le vois maintenant. Ah À surveiller tout ça Va-t-il va y avoir un patch euh, bientôt qui va nous rajouter ça Ou alors c'est avec les chevaux Attendez, on va regarder, ça m'intrigue cette affaire-là. Dans le sens où je l'ai pas débloqué, je vais peut-être pas voir. Alors ici. Euh, Est-ce qu'ils est qu auraient rajouté Non, j'ai pas vu de patch, sinon je vous l'aurais dit. Euh, mais enfin, on va regarder, hein, parce que bon, je ne suis pas non plus que sur ce jeu-là, vous le savez. Hein, donc, euh, j'essaye de faire attention aux patchs. Il y a des fois, je les vois un petit peu à la bourre. Alors, euh, non. Ici, pavillon de chasse, il n'y a rien de nouveau. Là, il n'y a rien de nouveau. Euh, ici, il n'y a rien de nouveau. Et là, il n'y a rien de nouveau, ok Donc là, c'est la farine, le poulailler, la porcherie, il n'y a rien de nouveau. Abri pour non plus, stockage non plus, la grange, bergerie non plus, les tables non plus, l'écurie, il euh, n'y bon, ben, a rien. Stockage, nourriture, grange. Comme ça, on va le voir ensemble. Donc ça, ça a été, euh, la faucille en pierre, euh, ça a été rajouté avec le patch. Hein. Donc, euh, hop, euh, là, niveau vêtements, sac, etc. Il n'y a rien de plus. Je ne pense pas que ce soit dans la taverne qu'on trouve ça. Dans la forge, on peut, on peut faire maintenant la faucille en fer aussi. Ça, c'est avec le patch. Euh, couture 2, il n'y a rien de nouveau. Les sacs sont là. Euh, la forge 2, euh, les roues elles y étaient, couture 3, non, non, non, non. Donc, ça sera à surveiller, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, ça, ça va arriver, hein. ça va arriver. Donc, la couture 1, on va l'a débloqué pour notre dulciné, et au niveau des champs, donc on a le stockage de nourriture. On a la grange qui est débloquée. Ah non, la grange, oui, elle est débloquée. 17, on, a, on a 17 points et elle a 10 points. Donc, on peut construire la grange. Le stockage de nourriture, on peut construire le stockage de ressources. Niveau chasse, on n'a pas débloqué. Il faut, 30, il faut 50 points. On en a 33, mais bon, ça ne va pas être très, très dur à débloquer. Euh, on va avoir affaire faire, là. Ça va être, euh, mais une fois, comme je vous dis, l'hiver passé, hein, ce qui me concerne. Hein D'accord parce que là, euh, regardez, l'abri à bois, on l'a débloqué. Euh, ouais, on a 103 points. Et pour passer, c'est ça qui serait dommage et qu'il faut faire attention, c'est que, vous euh, voyez, pour avoir la maison ordinaire, c'est-à-dire la maison un petit peu plus grande, euh, on a 103 points, il faut 250 points. Et euh, c'est en coupant des arbres. On va en couper pas mal, hein, euh, en minant, etc., ou En terminant la construction de bâtiments, donc on risque d'arriver très vite à la maison numéro 3. Numéro 2, pardon. Donc, euh, notre maison à nous va falloir la péter pour euh, faire une maison niveau 2. Ça se trouve, on va le faire dans l'hiver. Hein. Mais En tout cas, voilà. On a là un indice des chariots. Ah, c'est cool, ça. Si je me trompe pas, hein, c'est mon avis. Hein. Après, voyez où le lycos là parce que. Il n'a pas, il, il pas un gyrophare sur la tête. Hein? Il est où, le monsieur Il est passé où, lui Il bouge, il est où, lui Oh, my God Heureusement qu'on a la, la vue bionique. Hein? Mais il est passé où, le garçon Alors, Je les vois tous là-bas. C'est aucun de ces trois-là De moi, c'est un vendeur. Je m'éloigne de lui. En fait, c'est pas lui là. Peut-être voir. Non, c'est pas lui qui a la quête. Ça bouge pas, hum. mais il est bon. Il bouge hein. ouais, il, va, il va mettre parti à la chasse là lui ouais voilà il est là-bas au fond la vache et eh, garçon tu, je veux bien t'aider mais ah c'est le bûcheron voilà là, les bugs alors avez-vous une minute déjà on va lui parler je reviens tout juste de mon travail dans les champs il vaut une minute, je me suis mis à la chasse, plus deux, ah, il vaut une minute, bon, il ne veut, veut plus parler. Alors, puis-je vous aider Pensez-vous vraiment que vous êtes meilleur bûcheron que moi Prouvez-le. Mais tu crois à quoi Bien sûr que je vais être meilleur. Allez, on y va. Hop, on prend notre hache. Alors, vous allez voir que ce coup-ci, que je vais couper l'arbre à côté, on va me dire... Ah mais non, c'était pas la peine de rester là pour le couper, pas du tout. Allez, journal, on va mettre défi du bûcheron. F, Celui-là, il n'y était pas non plus un défi. Je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais il n'y était pas euh, quand euh, moi, j'ai débuté ma partie. Donc, euh, c'est un petit peu une redécouverte euh, du jeu pour moi. Donc, il y a peut-être des choses que je vais mettre en application là, dans cette partie. Voilà, nouveau niveau, en extraction. Combien il veut 3. On va faire un petit arbre, hein. C'est pas peine d'en faire. Euh... Allez, tombe l'Icos. Hop. J'appelle tout l'Icos, moi. Hein. Hop. Voilà. Trois. Et puis, tant qu'à faire, quatre. Quatre. Voilà. Allez, on va lui donner. Où le bûcheron, là Il a bougé encore. Euh... Il va couper les arbres jusqu'où, lui, là Je m'éloigne. Je m'éloigne. 54. Je n'ai pas vu repasser. 50. Euh... 40 mètres, mais... 31, 32. Waouh Eh ben dit donc ça vous donne une idée de jusqu'où va vos bûcherons hein, euh, comme ça. Et là, vous pouvez voir les animations. Merci. Alors, on a fait notre quête ici. Atteindre le prochain été pour Halloween. Alors, est-ce qu'au niveau de la map, on a une autre quête ici Je ne pense pas. Non. Donc on va aller à Branica. On va aller à s'acheter des graines de lin. Alors je vais enlever mon marqueur j'avais mis sur, la, sur ma quête. Et on a une quête à ghost movie. Alors, on va mettre le marqueur ici. Donc, pour ça, il faut, faut appuyer sur F. Hop Un premier coup sur F, si vous avez déjà un marqueur, vous l'effacez en appuyant sur F et vous le marquez avec F aussi. Et voyez en haut, on le voit beaucoup mieux maintenant. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne voyait pas super bien avant. Hein. Donc, par contre, euh, hein, ça, voilà. Donc ici on n'a pas trouvé de en excavation, on n'a pas trouvé de, de PNJ euh, valable. Hein. Donc on va chasser aussi, il nous manque un petit renard, hein, du coup. J'ai failli tuer le. Je me suis dit ah oh, oui, un animal, je vais buter le truc, non, ça m'aurait fait de points dynastie en moi. Parce que là, je me serais fait attraper en plein jour. Hein. Non, il y a un petit lapin là. Est-ce que ça vaut le coup Non, ça vaut pas le coup. Vaut mieux tuer un gros bison. Je vais à la bourrin là. Je vais très très vite. Il y a beaucoup de lapins par ici. Je, je, C'est dommage, j'ai peut-être raté un renard. Hein. Ah, je suis sortie de la vallée What Attendez. J'ai bien mis mon marqueur à.. Ah oui, non mais je suis super loin, moi, je suis folle, hein. map. Je suis complètement à l'opposé de là où je dois aller. Compétences. Alors, on en a un extraction. On va mettre un. Euh, C'est niveau 2. Niveau 1 toujours. Force de la nature. Réduction de 5% de la durabilité des haches. Bûcheron, exploitation forestière. Non, on va le mettre en extraction. Voilà. Il y a des compétences où on va plutôt, euh, voilà, les mettre, euh, passer niveau niveau 2. Euh, on va plus, c'est plus par là. Ah oui, non, mais là, je suis partie. Je, dis, là, je suis sortie de la map, c'est quoi ce bazar Alors, hop, je change. J'espère que je vais pas me taper un loup, là. Hein, parce que là, ça ne sont pas en état de supporter un, un, un, un loup. ni un ours, hein. on se souvient d'accord. Je fais gaffe, hein, parce que là, c'était pas prévu que j'arrive par là. Non, dit, il est pas à sa grotte, hein, non Non, Non ici, je le, je le vois jamais, hein Quand on a soif, on va boire un petit coup. Je ne sais pas si elle va vouloir nous parler. Hein, je ne vous garantis pas. Mais en tout cas, on va, euh, on va acheter des graines de lin. Ça, c'est certain. On en aura besoin pour la couture. Donc, tant qu'à faire. On me dirait, oui, mais ça peut attendre. Tu n'es pas encore... Euh, oui, mais autant de faire là. Euh, voilà, on est à côté. c'est pas... Euh, voilà. Donc, on va lui prendre des graines de lin. Ah. Montrez vos marchandises. On va en prendre 6. On va essayer de faire un mixte. Euh, un mixte, ouais. Un mix. Alors, elle a des graines de lin. On va en prendre 6. F, alors. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 120 pièces. Ok. Euh, J'ai rien à te vendre. Euh, non, je crois pas. Hein. Si, des bâtons. 22 bâtons. Allez, ça fait 22 pièces. Je vais lui vendre le rondin. Et je vais lui vendre les pierres. Le reste, je garde. Ok. Je m'en vais, merci. Par contre, c'est la, la jumelle à ma future. Hein. Euh, elles ont la même tête. Alors, où est la mienne euh, Ici, c'est pas Cunegunda. C'est pas Bonia. Qu'est-ce qu'elle fait si, c'est Kunigunda. Euh, euh, J'espère que je elle est un petit peu bizarre là. Alors. Bonjour étranger, je viens d'arriver dans le coin, je ne connais encore personne ici. Que puis-je faire pour vous Ben si tu me connais, dis donc. Et où Et vous une minute Voilà, voyez ces deux questions-là, c'est des questions pièges. Alors je préfère ne pas lui parler. Du, du moins au niveau euh, euh, social. Parce qu'à Proval, euh, c'est social. Il faudrait qu'ils qu qu fassent depuis qu'ils ont fait le patch là avec cet anglais qui s'est remis. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est compliqué. Alors, non, pour ça, elle ne veut pas. Écoutez, on va tester. Hein. De toute façon, si je, je perds en amitié, je remonterai. Hein. Euh, Avez-vous une minute euh, Quelle journée j'ai travaillé presque sans arrêt, mais je sais que mon dur labeur sera récompensé. Vous savez ce qu'on dit la... Celui là Celui-là, c'est qui tout double Allez, ouais, bon. 57, moins 5, euh, je m'en doutais. Ces deux questions-là, euh, les faites pas. Elles sont, ces questions pièges. Les questions pièges complets. Donc, alors ensuite, on a une quête, on a une quête, ouf, on est ici. Il y a une quête à, à Dénica. Donc, on va aller voir à, à Dénica. Ça va nous permettre de chasser un peu. Alors, c'est par là-bas, Denika. Condition que ce soit pas des loups, bien sûr. Un petit, des petits renards. Un petit renard. Un petit renard de plus. Dénica par rapport à la map. Euh, par rapport à où je suis. Je pars complètement à l'opposé. Map. Ouais, c'est plus tout droit euh, comme ça. Ok. Je vais en marcher marche arrière. Hop. Si on se tape un loup, un ours, euh, je ne vous cache pas qu'on est mal. Hein. Combien j'ai de... de lance en bois 2, 4, 5, 6, 7. Non, 2, 4, 5, 6. Bon, on va tenter. On hein. va faire bien attention. Ma map. Je me suis décalé encore c'est plus par là ouais là tout droit ferme on va écouter on va faire attention qu'il n'y ait pas de Ouh ça, ça, ça évitera les problèmes donc là on est mollo on les voit bien quand même euh, les loups là là on les voit quand même assez bien l'hiver j'aime beaucoup ce côté bleuté de l'hiver là ce que je vous disais c'est une des saisons hein, les plus dures mais les plus jolies je trouve on a un sanglier là bas on va se le faire ici là on a un renard lui il est passé non. on va se le faire lui d'abord fera le renard en suivant j'espère qu'elle va me rendre la hache qui va me rendre la hache la, la, la lance je veux dire combien 2 4 5 oui le renard il meurt il est où le pépère il était là il y a deux secondes non t'es pas parti j'aurais dû peut-être faire le renard avant non il est là ah, il y en a plusieurs Oh, je suis désolée, Peppa. Oh, il y en a plein. En même temps, il faut qu'on monte notre chasse. Hein. Donc, vous euh, voyez, on a validé euh, nos trois renards. Tranquille. Voilà. On va peut-être se retaper euh, un arbre. Parce que si on se tape encore un sanglier... Ou autre... Elle tombe. Et toi... Vaut mieux avoir des lances Correct. Je vais me prendre l'arbre sur la tête. Heureusement qu'il n'y a pas des dégâts à ce niveau-là. Allez. Voilà. Allez, encore un coup. On va ramasser... Hop, Ici, il est tombé lui aussi. Très bien. Voilà. C'est un bâton, ça. ça Il avait une rôle de tronche. Je me demandais ce que c'était. Alors, Q, euh, des lances. J'appuie sur 1. Q, hop. R, E, F voilà et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué alors ça ne le fait pas à chaque fois mais maintenant, au lieu d'avoir les mains vides il tient dans la main quand il fait l'action, il tient dans la main l'objet euh, qu'il avait, moi j'avais la hache, là vous avez vu il a fait l'action il y a un petit renard ici encore écoutez ouais, on va le laisser, on va se taper le sanglier c'est par là qu'il faut qu'on aille il y a plus de steak Je suis méchante mais il y a plus de steak euh, Toi tu dois avoir un jumeau pas loin hein. On est bien d'accord C'est là Avant de dépecer Hop T'es tes fils unique à part le petit renard qui tourne autour Pas où il passe, mais hein. enfin bon, au niveau de la map, <coughs> j'ai la voix qui se casse. On arrive à Denika, mais ah ben, il est là. Ah ben, je vais pas lui courir après. Alors, ici, voilà. Euh, ici, pour ceux qui me demandent pour l'enduit, l'argile, c'est ça. Voilà, donc pour, pour ça, il vous faut la pelle, d'accord. Et euh, il y en a pas énormément. Vous voyez, il y a une motte là, une motte là. Euh, il y en a deux, trois comme ça. Il y en a plusieurs spots sur la map. Mais, euh, voilà, il faut énormément d'argile. Et puis, c'est très, très lourd. Très, très lourd à porter. Donc, c'est pour, euh, pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux euh, le faire en calcaire à l'amélioration de la maison. Bon, là, bah, il y a le petit renard. Donc, nous, on va par là. Ah, bah, là, on va se taper les loups, hein on va se taper les loups. Pourquoi je vois le village de Deninka et que je vois pas les maisons, là hein Vous voyez, je suis pourtant à Deninka là. Hein ah non, pas du tout, je suis là. Oh, là pff, ma je suis pas... Je, je, suis, je suis atrocement pas rêvé. C'est... 10 h levé 7h. Par contre je commence à avoir avoir euh, soif faim. On, on a encore un petit euh, un petit euh, pain hein. plat. Voilà. Ça, ça nous remet à peu près bien. On va courir un petit peu euh, et se laver en même temps. se lave en s'accroupissant dans l'eau on se lave au niveau euh, voilà on est à zéro de saleté c'est nickel allez on va se speeder 550 mètres à la stamina on fait la on fait la quête euh, enfin tout dépend de ce que ce sera on va faire la quête à Denika comme ça je vous dirai à Denika euh, on ira voir le vendeur et vous verrez et puis on en restera là pour cet épisode numéro 5 je crois et on aura énormément de choses à faire la prochaine fois Un renard là. Hein. Ouais. Je méfie parce qu'il y a aussi des loups par ici. on oh, c'est des biches. Des biches. Des biches. J'en veux pas. Je sais pas. Franchement, euh, euh, je sais pas si vous avez remarqué. Regardez à la vitesse maintenant où elle court. Ils, ils ont mis un turbo. Hein. C'était euh, déjà euh, compliqué, les biches. Mais là, ils nous ont corsé l'affaire. Hein, parce que, alors, les biches, waouh! Wow. Pour les attraper. Il y a pas. J'ai déjà pas mal de, de viande sur moi, hein, donc euh, je fais gaffe parce que j'ai bien me taper un loup par là. <rire> La là vache par derrière. Euh, Bien d'y arriver avant la nuit, histoire 2 de faire gaffe dans les bois. Là, je suis en train de m'éloigner. 322, c'est là-bas. Il voilà, y a des loups par là. Faut que je fasse très très attention. Je suis pas tellement armé contre eux. On a un copain là. Il doit avoir un jumeau pas loin, mais on va se le faire. De toute façon, il ne nous laisse pas le choix. Hop là Dis donc toi. Dis donc. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Voilà. Hop. Voilà, vous avez vu, c'est plus en français, c'est hunting. J'ai pris un niveau en chasse. j'espère que je rencontre. Ah, il y a le petit jumeau là. On va se le faire. On va se faire le petit jumeau. J'espère je, que je rencontre pas de bug. Hein, euh, parce que. Sinon je serai obligé de, de, de, de, de. Je ne sais pas comment je vais faire. De, de, de refaire le let's play avec la même chose. Merde. Et c'est pas dit que je retrouve notre dilciné. Hein, donc euh, j'espère que j'ai pas de bug parce que s'ils sont en train de faire des mises à jour des trucs peut-être que je vais avoir des problèmes parce que des fois, comme je vous l'avais expliqué dans le tuto euh, j'ai dû recommencer moi mes parties super avancées pourquoi parce que euh, tout simplement euh, quand ils font les patchs il y, y a des jeux comme ça, hein, quand c'est un accès anticipé euh, vous le savez, ils y travaillent dessus il y a des bugs, et quand ils font des patchs, des gros patchs, ou même des petits patchs, ça peut vous péter votre partie. Donc, moi, j'ai eu le problème à toute première partie, c'est-à-dire que euh, j'avais, donc je vous l'avais dit, mais je vous le redis, j'avais 100 bords qui étaient hors map. Donc, il a fallu que je recommence ma partie, parce qu'ils avaient rectifié le tir <coughs> pardon, au niveau de... Mais putain, mais je suis loin, mais j'ai tout raté, là. Euh... Ils avaient rectifié le tir avec un patch. Donc, bord était remis à sa place. Seulement, ma partie... C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, parce que je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais dans ma partie, en fait, bord apparaissait, malgré que ça avait été rectifié, toujours hors map. Donc, en fait, si vous voulez, quand il faut un patch rectificatif comme ça, il euh, n'y a pas la possibilité... Votre partie ne va pas prendre en compte... Que ça a été rectifié donc votre bug il y est vous l'avez et euh, le problème il est que vous êtes obligé euh, de recommencer une partie on en a discuté euh, sur le discord euh, avec des, des américains français peu importe et on a tous eu ce problème là et on a tous dû recommencer une partie alors ça va que c'est un jeu agréable à jouer il n'y a pas de problème de ce côté là euh, recommencer une partie n'est pas vraiment gênant. Par contre, si à chaque fois euh, qu'ils font un patch... Oh putain, mais je me éloigne encore. Euh, à chaque fois qu'ils font un patch, on est obligé de recommencer une partie, ça risque peut-être... Ça risque peut-être peser. Être pesant au bout d'un moment. Moi, je ne vois pas... Oh, j'ai oublié les dégâts de chute. Euh, ça risque d'être un petit peu pesant. Euh, je, je veux dire... Moi, je vois, j'avais ma, ma partie avec des maisons niveau 3 partout, etc. etc. Et euh, recommencer une partie, bon, déjà, ça m'avait mis les boules, je vous le cache pas. Alors, si je vois encore hein, recommencer une autre euh, là, parce que voilà, euh, alors, ça me gonflait. Hein. Donc là, en excavation, à part la voie, euh, lui, il est nul. Elle, euh, s barre. Donc, on a ici, donc on a Dagobert, un vendeur, il me semble, alors que je ne vous dise pas de bêtises, si je regarde par rapport à la Truc, Manomir, qui Truda, Kulbert, alors il y a Mathilda, on va regarder, montrez-moi vos marchandises, alors Mathilda, elle vend des sacs, des graines de lin aussi. Alors, où est que je suis Je suis à Denica. Dans Matilda, donc, euh, je lis sur le papier, Mathilda à Denica, on est. elle vend des fils de laine, des fils de lin, des graines de lin et du lin. Et après, comme autre vendeur, vous avez Dagobert, qui lui vend de la nourriture pour animaux, des graines de betterave, des graines de salade et de la manure. La manure, en fait, c'est l'engrais. Hein. Voilà, donc... Euh... Manure ou euh, truc pour animaux Bon bref Vous m'aurez compris Donc on va lui parler Le travail Avez-vous une minute Avez-vous entendu des ragots Plus zéro Avez-vous une minute Comment allez-vous Je suis splendide Oh ben si elle s'aime bien tant mieux C'est bon de savoir que les gens pensent à moi avez une minute Non, c'est fini. En lui, il est comment On va lui parler quand même. De toute façon, on est là. Euh, Avez-vous une minute Le travail Moins 5. Alors déjà, lui, il nous aime pas. Ok, je sais pas comment il est. De toute façon, à part en pêche, il est pas terrible. Par contre, je suis surprise qu'il n'y ait pas d'autres PNJ ici. Par contre, plus on va avancer dans le jeu, plus je pense qu'il y aura des PNJ autour du feu à surveiller ici. quoi, À surveiller. Parce que c'était ici que j'avais trouvé des PNJ avec un super niveau. Ah, il ben, y en a une autre qui vient d'arriver là. Je pense que la bonne, on l'a trouvée. Hein. Gertruda. Alors, Gertruda, est-ce qu'elle est recrutable Pas du tout. Euh, et qui c'est qui a la quête Je risque d'éternuer. Excusez-moi. <rire> Pardon. Euh, je pense qu'il dort, mais là, c'est mort. À moins que ce soit lui. Est-ce que ça serait Manomir Exact. Alors, Manomir. On va d'abord lui parler. Avez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui. Donc, moins 5. Allez, boum, c'est bien parti. Puis-je vous aider Bon, je pourrais vous aider. Je suis une personne âgée. Je suis incapable de fabriquer. Pourriez-vous m'apporter une hache je n'oublierai pas de vous récompenser pour cela. D'accord, ben on va lui donner un autre. Hop, voici la hache. Merci. Et voilà. On a fait notre quête ici. Euh, donc, moi j'ai plus de hache du coup. Non, je lui ai donné. Bon, on va trop bien trouver un petit caillou par là sans se faire bouffer, j'espère. Il bon, faut faire gaffe parce que là, il y a des loups et des sangliers à la pelle. Donc on va se prendre des petits bâtons euh, là, de quoi se faire une hache. On va pas trop s'enfoncer. Je de peux avoir des cailloux s'il vous plaît, sans me faire bouffer. Une pierre. Euh, non, je veux pas de ça. Je veux une pierre, deux pierres. Voilà. Donc on va re-regarder dans le village. Re-regarder. Je dis bien re-re. regarder sans se faire bouffer. Et là-bas, je sais pas, je crois que c'est un loup là-bas. Hein. Je suis pas sûr, Mais il y a vachement de loups de ce côté-ci, dans la map. Hein. Donc, on va faire gaffe. Alors, au niveau du feu, il n'y a personne d'autre. À part lui qui nous a mis un vent. Euh, voilà. Alors, ici, euh, ouais, du feu de de trucs on en a pas besoin ouais on en profite on regarde si on peut piquer des trucs il hein. n'y a rien non il n'y a rien non puis en plus eh, la vache ah, ah, du fait de vous voyez on l'aurait pas vu lui avez-vous une minute non on va laisser tomber euh, je m'en vais il est recrutable, lui Mais pourquoi il n'est pas autour du feu, lui Niveau excavation, 1. Vous avez vu, ils sont plus couchés maintenant, comme avant. Hein Donc, faut faire gaffe. Hein ils nous ont compliqué la vie pour le vol. Ils sont dit, ils volent trop. On va les embêter. On va faire comme ça. Histoire de ne pas se faire choper. Ici, on a des planches. On va pas se gêner. Éteindre notre loupiote. Personne. Hop. Les planches, parce qu'on n'a pas encore euh, pas pris, pas pris et pas pris. Les rondins on peut se les faire, hein. c'est pas la peine de. Hop, là, voilà, il n'y a rien. Puis après, on va se taper, hein. on va se tipper, on va pas se retaper le chemin en hein, sens inverse. Ici, il y a des planches, on va peut hein, s'accroupir. Blanche, Pas vu. Planche. Pas vu. Planche. Voilà. Hop. Il y en a encore une là, mais... Non, on se fera voir là. On se fera voir. Il nous verra. Alors, et sinon... Alors, après, on peut rentrer là. Allez voir là. Et rien. C'est rare hein, que dans les trucs, il des euh, trucs qui traînent. Euh... Dans les coffres des de la couturière, oui. Mais là, par contre, il euh, y une planche. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a personne. On va se la prendre. Pas vu. On va faire le tour ici donc on a les moutons aussi et vous avez les chèvres donc euh, voilà on peut peut-être regarder dans le sac voilà. Hop, éviter de... Ouais. ok après Alors, je pense qu'à part du bois... S'il y a des planches, mais lui, il est là, pile poil et nous verrez. On complique pas. Ici, il y a un panier, il n'y a rien d'autre. Puis vous avez vu, je ne l'avais pas vu, elle, là. De Mira. Avez-vous une minute Non. Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. Une minute. Récemment, je me suis mis à la chasse. Ah, elle ne veut, veut plus nous parler. Et Elle est recrutable, elle Et Elle est niveau 3 hein, en excavation. Waouh On est combien 56% avec elle. Hein. D'accord. Ok. Donc, on peut se noter... Vous voyez, moi, c'est ce que je fais. Je prends mon papier, et mon crayon où j'ai mis ma future femme. Donc, en excavation, c'est-à-dire pour l'abri à bois. Excavation, abri bois. On est à. Hop. On est à Dénica. Alors, prendre à Dénica. Comment elle s'appelle Ludo Mira. Prendre un iniga. Ludo Mira. Voilà. À moins qu'on trouve plus, plus près. Hein. Voilà. Si on a, je sais plus, au niveau du nigos, bah, on va y aller, on va s'y tp. Échappe. On ah, va bah, se débloquer, on va aller là bas, On va sortir notre torche, hein. euh... moi je crois qu'on y voit très très bien la nuit, euh... j'adore la nuit, c'est magnifique, euh... Ce, j'avais testé de faire un fond d'écran à un jeu de, de, de, mon as... de mon ancien village, ça faisait super joli, un fond d'écran, vous enlevez euh, l'interface, vous faites un fond d'écran. C'est super joli. C'est très, très beau, je trouve. Ce bleuté, là, euh, c'est magnifique. Puis, on va aller euh, retourner après à notre village. On va juste aller voir, là. Euh... Alors, eux, ils ont planté un... Ils font des grands champs. Alors, aussi, euh, vous avez la possibilité la nuit. Excusez-moi. Vous avez la possibilité la nuit avec euh, la faucille. Si vous trouvez une faux et que vous la volez, de venir voler les, les, les, les, les cultures là. Hein. Vous pouvez euh, ramasser les champs. Mais il faut faire très vite la nuit. Hein. Euh, voilà, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Je ramasse quelques bouts de bois euh, sur ma route. Hop. Voilà. On aura fait quelques quêtes, au moins, dans cet épisode. On aura trouvé notre nouvelle dulcinée. Désolée pour vous, madame. Euh, alors, halt. Donc, il nous faut une 3 en champ là par contre on a une femme en 3 en excavation ah il y en a un homme, un homme 3 excavation Alors, attendez hop on réfléchit bien champ niveau 2 3 en excavation lui 2 en champ elle 2 en champ 3 en excavation il faut que j'ai trop de, de... l'endurance trop basse et elle en champ elle est 2 c'est pas terrible tout ça Donc, je vais aller vite boire hein. le faire boire Voilà. Par contre, j'ai plus rien à manger, hein. donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger <coughs> vers la maison. On a une quête à. Ça doit être à... ah ouais. à Gostovia, il y a une quête et à Ornica. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Là, je me redirige vers la maison. Je vais me faire cuire la viande. Je vais manger. J'ai pris un coup tout à l'heure avec le sanglier. Donc, je vais me prendre un plantain ou deux. Ouais, deux. Voilà. Et on va se faire cuire la viande. Et on en restera là, cet épisode 5. Je pense qu'on aura quand même pas mal avancé. Prochains épisodes, bah, c est, c est toujours, il reste deux jours. Euh, deux jours et puis c'est le... le paiement des taxes et dès qu'on a payé les taxes et bien là on va s'attaquer au plus costaud c'est la création du village avec les premiers bâtiments j'espère qu'entre temps on sera arrivé à nous mettre dans la poche la jolie euh, cunegunda de façon à ce qu'elle vienne on lui fera direct l'atelier de couture Là, on fera les champs corrects, on fera la grange, on fera une autre maison pour le, le bûcheron et, et, et la cultivatrice. Voilà. On se fera aussi, euh, après, il faut voir si, si on aura le temps, parce que sinon, ça va être un épisode de deux heures. Mais euh, vous me direz, hein, comme je vous ai dit, vous me direz, euh, si euh, vous voulez que les, je fasse les constructions, en dehors de vous alors hop, ici R -E F. après moi c'est vrai que plusieurs fois je reposte des lives complets, ça fait une heure deux heures il y en a qui préfèrent voir des vidéos de 20 minutes alors je vous le dis d'avance moi faire des vidéos de 20 minutes dans un jeu je suis incapable dans un jeu comme ça en 20 minutes on ne fait rien donc si c'est pour vous mettre des, des vidéos de 20 minutes où je vais vous faire des coupures non stop pas pouvoir vous parler etc c'est pas mon fonctionnement donc euh, ça sera plus souvent des, des vidéos euh, d'une heure d'une heure et quart mais je l'espère le plus constructif possible où je vous donne des astuces où je vous explique pourquoi je fais ça comment je procède voilà mais moi faire des vidéos de 20 minutes 40 20 30 minutes euh, je peux pas j'y arrive pas euh, et euh, je le vois quand je, quand, quand je regarde d'autres chaînes ou quoi, quand je vois qu'ils sont en 20 minutes, il euh, y a déjà je ne sais pas combien de pubs et ça on ne peut pas le régler, on ne peut rien y faire. C'est YouTube qui décide, euh, donc il euh, faut passer les pubs et puis vous arrivez à, fin, à la fin de l'épisode, ben hop, vous regardez. Alors c'est pour vous pousser à regarder l'épisode suivant bien sûr, mais euh, moi je ne fonctionne pas comme ça. Donc je préfère faire une vidéo d'une heure, une heure et demie, voire si je peux, bon une heure max. Mais il euh, y a des fois, ça débordera, hein, selon ce qu'on a à faire. Des quêtes de plus en plus. S'il y a des quêtes longues, voilà, vous coupez un peu au milieu d'une quête. Je trouve ça, ça nul pour faire un épisode, un suivant. Donc, euh, voilà. Moi, c'est ma façon de pratiquer. et euh, Parce que je sais que moi, quand je regarde une vidéo, euh, ça me saoule d'avoir de, de, regardé un épisode et puis de, de, de ne pas avoir trouvé... Euh, L'explication est de devoir me taper 2, 3, 4 vidéos avant de trouver la réponse à ma question et euh, ou euh, de trouver mon bonheur tout simplement et me dire, euh, ouais, ben bah voilà, bah j'ai perdu, euh, allez, euh, une heure. C'était euh, à regarder la vidéo d'une autre personne pour trouver, moi, ma solution, quoi. Donc, euh, oui, ce sera embêtant. Alors, on va prendre nos bâtons. On en a 35, là. Hop, hop, hop. On va euh, se mettre dans le coffre la fourrure. Il y en a cinq. On va mettre des graines de lin. Alors, on regardera après et on en restera là. Le cuir, on va le mettre. Les planches, les bâtons, ça se met dehors. Donc, les graines de lin, euh, ça se plante quand, ça euh, Les graines de lin. Une graine à semer peut être produite à l'abattage, semée au printemps. Donc quand on aura payé nos taxes, euh, ce qu'on fera, c'est, on fera le champ vite fait, vite, vite, vite. en deux temps, trois mouvements si on y arrive, et on plantera notre lin, voilà. Mais on sera obligé d'acheter euh, du lin tout fait euh, pour notre couturière, hein, parce que notre, notre futur du ciné, à moins qu'on ne l'ait pas encore, mais euh, voilà, on, il lui faudra du, du, du lin pour pouvoir travailler, sinon elle ne va rien faire. Bon, Elle aura le cuir, elle aura la paille, si elle aura la paille et le cuir pour, pour pouvoir commencer à travailler, si, si, c'est bon, c'est bon, on est dans les temps. Donc, je vais mettre mes bâtons et mes planches d'or. Euh, ben, on se retrouve très vite pour l'épisode de, je ne sais plus, 6-7, je ne sais plus, je suis perdue là. 6-7, euh, je vais essayer de vous poster ça, euh, les, les, les épisodes que j'ai fait d'avance. J'essaie de nous en mettre un, deux, euh, dans la semaine, un, deux, voire trois. Et puis, après, ben, on se retrouvera, on sera toujours en hiver. Mais on se retrouvera plus tard pour, pour la suite des événements. On, fera la, on ira voir les autres quêtes qu'il y a. On ira continuer à draguer la jolie euh, Kunigunda. Et puis, euh, commencer à peaufiner tout ça. à Essayer de calculer où on mettra tout ça. J'espère en tout cas que ça vous plaît comme ça. Vous me le direz dans vos commentaires sur ce plein bibi plein de Protégez-vous, prenez soin de vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Et sachez que vous pouvez me retrouver en live. Sur Twitch, bye bye